Ok, alors une petite vidéo euh, pour, vous expliquer un peu le, pour vous expliquer un petit peu cette, euh, cette analyse d'enregistrement de, sonore. Hein. L'enregistrement sonore, je l'ai obtenu directement dans FIFOX. J'ai joué une note de musique, une note de ma guitare, vous avez chacun une note différente. Euh, J'ai obtenu un enregistrement de ce type-là. Le but du jeu, c'est en exploitant ça, de réussir à en retrouver la note. La note correspond à une fréquence donnée. Je vous ai mis dans le document de TP un petit tableau euh, où vous aviez des correspondances entre les notes et les fréquences. Donc il faut déterminer la fréquence. Pour déterminer la fréquence, ce qu'on va mesurer ici, une fréquence et des Hertz. Là, sur ce tableau, on n'a pas des Hertz. Si on regarde, euh, si on regarde ce qu'on a à notre disposition, c'est des millisecondes. C'est des millisecondes. On a un affichage de l'amplitude du signal en fonction du temps. Euh, si, on a les, si on a ça, on identifie le motif périodique, on va pouvoir calculer la période. Alors, je reviens une seconde sur cette histoire de motif périodique. On voit bien qu'on retrouve le même motif. Hein. J'ai euh, à la fois, c'est un espèce de grand, euh, de, de grand triangle avec euh, deux petits, euh, un, un petit à-coup ici hein, et un autre plus léger ici, une petite épaule ici. Euh, donc On voit bien que mon motif, alors je, je peux partir de différents endroits. Je pourrais partir euh, par exemple des maximums, dire j'ai un maximum ici, un maximum ici, un maximum. A chaque fois que j'arrive par un maximum, je vois que je suis au début d'un signal périodique. Euh, après, si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maximums, vous allez pouvoir déterminer combien de périodes. Ben là, vous avez une période de moins. Hein. C'est l'histoire des piquets, et des barrières. Si vous plantez des piquets... Euh, si vous planquez des piquets, par exemple ici, 5 piquets et que vous mettez des barrières, vous allez pouvoir mettre que 4 barrières pour 5 piquets. Euh, C'est la même chose, si vous avez identifié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maximum, vous ne pourrez avoir que 6 périodes. Il y a la période qui va de là à là, la, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Si on utilisait les minimums ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6... Période. Donc on peut le faire là. On pourrait utiliser aussi ces petites pointes là, ça serait tout à fait recevable. Euh, voilà, là on va prendre tout simplement celles qui sont les plus proches, elles sont assez nettes en haut et en bas, on va prendre celles du bas qui sont les plus proches, j'ai déjà repéré ici mes minimums, mais repérés sur l'axe des abscisses, mais le premier minimum et le dernier. Alors. Petite remarque quand même en passant, pourquoi est-ce que je ne me contente pas de dire bah, « je vais prendre le minimum ici, le minimum ici, mesurer la distance entre les deux ?» Mon rapport d'incertitude, la précision que je vais avoir, si vous voulez, va être limitée par la précision de ma règle. Ma règle, on est à 1 mm de précision maximum. Et euh, ce que je mesure. Et là, je vais mesurer quelque chose qui est de l'ordre de un peu plus de 3 cm, c'est-à-dire une trentaine de millimètres. J'ai un rapport de 1 à 30 entre mon outil de mesure et ce que je me mesure, et ce que je vais mesurer. Okay donc de l'ordre de 3 2, 3, 4 euh, Si par contre, je mesure non pas une période, mais 6 périodes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais avoir cette fois-ci un rapport entre ma précision qui est toujours de l'ordre du millimètre et la taille de ce que je mesure qui est de l'ordre d'une vingtaine de centimètres, donc à peu près de 200 donc de 1 sur 200, donc là on va être beaucoup plus précis, on est à 0,5% d'imprécision. Là où tout à l'heure on, on a quasiment gagné un facteur 10. Donc ça va être beaucoup plus précis. Euh, donc vous allez mesurer ça. Alors on mesure, si vous aviez un axe gradué très précisément, vous auriez ici une valeur en millise millisecondes, ici une valeur en millisecondes, vous faites la différence, vous avez directement les millisecondes. Ce n'est pas le cas ici. Donc on avait une complexité supplémentaire qui était celle d'utiliser une échelle, c'est-à-dire une correspondance entre des millisecondes, qui correspondaient à votre axe ici, et des centimètres qu'on va pouvoir mesurer précisément. Donc comment, euh, comment exploiter ça On va déjà déterminer cette correspondance. Ça va être la première chose à faire. Si on sait qu'entre ce 0 et ce 20 millisecondes, ça correspond en fait à... 20,6, je 20,6 ici, ça correspond, alors c'est pas égal, mais ça correspond à 20,6 cm. Hein, j'ai une correspondance, c'est pas exactement 1 mm pour 1 cm, il y a un petit écart, mais j'ai une correspondance qui va pouvoir être utile avec une simple règle de 3 pour transformer toute distance mesurée sur mon graphe en valeur en millisecondes, en valeur euh, temporelle. Euh, donc voilà, ensuite je vais mesurer ici, alors euh, je vous refais un exemple, par exemple si je voulais projeter ici, comment je vais faire La façon dont j'essaye de faire pour être précis, c'est je vais placer la pointe de mon crayon vraiment à l'endroit, là je sais que je suis au minimum. Je place mon équerre, pourquoi mon équerre pour être... Il ne s'agit pas d'aller taper sur mon axe des abscisses de travers. Donc je vais caler mon équerre, par exemple, tout en haut, ici j'ai une ligne droite, hein, où je pourrais carrément aller chercher... La bande tout en haut, parce que tout ça c'est des parallèles. Hein, j'ai trois droites parallèles, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc je cale mon équerre tout là-haut, et une fois que mon équerre est bien droite, je peux tracer. J'ai quelque chose de précis qui va vraiment chercher, avec un angle droit, ma valeur ici. Et même chose, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Maintenant je peux mesurer mes valeurs, donc je vais les prendre entre ici et la fin, et j'obtiens du 19, je remplace bien ma règle. Je suis à 19,5. Okay. 19,5 cm entre ce point-là et ce point-là. C'est-à-dire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 périodes. 6 périodes. 6 périodes. Oula, oh période, j'ai pu écrire. Correspondent à 19,5 cm. Je n'ai pas mis égal parce que des centimètres, ce n'est pas une unité de temps et une période normalement ça devrait être des secondes. Mais on va faire notre correspondance. Ok, donc mes 6 périodes, 6 périodes, on a dit 19,5 cm, vont correspondre à, bah là j'ai plus qu'à faire une simple règle de 3, et j'obtiens 18, on va arrondir, on voit qu'on est à 3 chiffres significatifs, donc si je veux donner mon résultat, ça serait du 18,4 18,5, hein, on a 18,4, mais un 5 qui est derrière. Donc, on sera à 18,5. Mais pour l'instant, je garde précieusement ma valeur machine euh, pour avoir une meilleure précision dans mes calculs. Millisecondes, ça, ça correspond à 6 périodes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas 6 périodes, c'est une période. Okay. Donc, une période. T égale, cette fois-ci, je peux mettre un signe égal. Bah, ça la valeur de ça divisé par 6 on va être à 3,076, pareil, si je veux donner la valeur sur le papier avec mes trois chiffres significatifs, je peux dire que bah, ça sera 3,08 millisecondes, ce qui correspondrait à 0,00308 secondes, je garde toujours mes trois chiffres significatifs. Voilà, là on a la période euh, on a la période en secondes. Si on a la période en secondes, il n'y a plus qu'à utiliser la formule f égale 1 sur t. Donc 1 sur 0,003108. Moi je vais utiliser directement la fonction inverse de ma calculatrice euh, qui va me donner... Alors je divise ça par 1000 pour avoir ici des secondes. Et j'utilise la fonction 1 sur x pour pas avoir à retaper et garder toutes mes décimales. Et j'obtiens 325,0. Alors là, en plus c'est bien, j'ai trois chiffres significatifs et derrière un 0, donc on est pas mal. Euh, donc égal 325 Hertz, hein, l'inverse des secondes, l'unité de fréquence, ici on est sur des Hertz. Voilà, ça c'est mes calculs. Alors, au niveau de votre compte rendu, je vous avais fourni euh, une petite grille de, des compétences que j'attendais euh, de vous. J'attends avec vous de faire apparaître votre raisonnement, de faire apparaître les différentes étapes. Hein, on est parti, euh, on a un graphique qui donne euh, en fonction du temps l'amplitude sonore. Euh, donc on va pouvoir, à partir de ce graphique, déterminer la période en millisecondes. On peut parler de cette histoire d'échelle, bien sûr, puisqu'on va utiliser une règle de 3 pour passer des centimètres aux millisecondes. Euh, le... Il s'agit toujours d'indiquer ce que vous calculez. Jetez pas un calcul directement, dire OK, je calcule, euh, par exemple, j'ai obtenu la distance pour 6 périodes, je vais maintenant calculer euh, la valeur de 6 périodes en millisecondes et vous faites votre règle de 3. Je calcule ensuite la valeur de une période, je fais ma division par 6. Euh, J'en déduis à l'aide de la formule F égale 1 sur T la fréquence de points et vous faites 1 divisé par la période que vous avez obtenue après conversion, etc. Indiquez à chaque fois ce que vous calculez précisez les unités. Si vous faites euh, quand vous êtes en train de calculer vos périodes, si vous êtes encore sur les centimètres parce que vous n'avez pas utilisé l'échelle, euh, précisez-le bien, que je ne fasse pas la confusion. Hein. Ici, on avait 20 millisecondes correspond à 20,6 cm. C'était les chiffres qui étaient assez proches. Il faut bien préciser si vous êtes sur des millisecondes ou des centimètres. Euh, si vous êtes sur des Hertz, hein, euh, voilà. Est-ce que vous êtes sur des millisecondes ou des secondes hein. Pareil, faites attention à vos, à vos conversions. Euh, ensuite, il y avait la gestion des chiffres significatifs et des arrondis. Donc si vous êtes parti au départ avec une précision, en général c'était de l'ordre d'une dizaine de centimètres et vous alliez jusqu'au millimètre, vous aviez trois chiffres significatifs. Quand vous marquez les résultats, euh, utilisez cette précision-là. Cette précision mais vous avez vu qu'avec ma calculatrice, euh, j'essayais de garder toujours la valeur avec le maximum de précision au niveau de mes calculs. J'arrondis pour la présentation, mais je garde le maximum de précision au niveau de ma machine. Euh, voilà, pour ne pas faire des erreurs d'arrondi qui vont se cumuler et au final perdre un petit peu en précision. Euh, voilà, j'attendais bien sûr l'exactitude des calculs. Par exemple, j'ai pu avoir des élèves qui m'ont qui ont oublié de diviser par le nombre euh, de périodes. Voilà, il y avait trois périodes, ils ont fait la division, donc ils ont obtenu une fréquence. où Il y avait un facteur 3 qui était, euh, qui était erroné ou ça peut être une erreur sur le... Le, la manipulation d'échelle, par exemple, l'utilisation de la règle de 3. Normalement, vous êtes censé maîtriser, mais voilà. Une erreur de distraction, ça peut arriver, relisez-vous bien. Euh, ensuite, la précision du résultat obtenu. Alors, la précision du résultat obtenu, elle peut être liée, euh, comme je disais juste avant, à votre usage des arrondis de la calculatrice. Mais aussi, ce que j'ai vu plus tôt, c'est à l'usage de la règle. On peut voir par exemple euh, ici qu'on a un trait qui n'a pas, pas été fait à la règle. Euh, et en plus, circonstance aggravante, il n'est pas non plus vertical. C'est-à-dire que Si je mets bien mon équerre ici, euh, je vois que mon 17,6 il ne correspond pas du tout euh, au point qu'on avait prévu de tracer au sommet ici. Euh, voilà on serait, plutôt, on serait plutôt par là il y a facilement 3 mm d'écart de ce côté et il y avait, euh, il y avait aussi des écarts de l'autre côté et puis ensuite bien sûr présentation globale est-ce que euh, voilà, votre travail était correctement présenté euh, en l'occurrence ici j'ai utilisé j'ai mis pas mal de calculs directement sur ma feuille vous me garder vos calculs sur la feuille et par contre sur l'exploitation du graphique c'est vraiment euh, voilà, vos traits, vos mesures vous indiquez les mesures que vous avez fait et vos calculs vous les gardez sur la feuille séparément voilà ce que j'attendais de vous pour ce TP.